Bonjour, moi c'est Michel. je suis la maman de la famille Bourget et nous avons six enfants de 11 ans à 2 ans. Nous attendons le septième pour dans quelques semaines. Et puis, notre famille fait l'école à la maison depuis le début de la scolarité de ma plus vieille. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment ça fonctionne chez nous, l'école à la maison. Alors, en ce moment, euh, il y a particulièrement beaucoup d'intérêt pour l'école à la maison euh, dans le contexte actuel. Euh, officiellement, à la fin de l'année dernière, il y avait 5900 enfants de 6 ans et plus officiellement inscrits auprès de la Direction de l'enseignement à la maison, un département du ministère de l'Éducation. Euh, là, en date du 10 septembre, quelque chose comme ça, il y en a presque 11 000. Alors, euh, le nombre d'enfants qui font l'école à la maison a presque doublé dans les derniers mois. Et puis, euh, je le sens autour de moi, euh, beaucoup de gens euh, ont des questions sur comment on fait l'école à la maison, comment euh, nous, on y arrive avec plusieurs enfants de différents niveaux, puis euh, ben, c'est pour ça que euh, on a pensé filmer cette vidéo aujourd'hui, puis vous expliquer un peu c'est quoi notre routine, comment on fonctionne. Alors, ici, on est dans notre salle de classe. Euh, C'est notre huitième année d'école à la maison. On a déménagé dans cette maison euh, il y a un peu moins d'un an. Et puis, jusqu'à notre déménagement, on n'avait pas de salle de classe. On faisait l'école dans la cuisine. Puis, on était habitués à ça. Puis, ça fonctionnait vraiment bien. Puis, on n'a pas besoin d'avoir une salle de classe pour euh, faire l'école à la maison. Mais, c'était quand même quelque chose que que, que j'espérais, avec euh, mes nombreux enfants, ne pas avoir à clairer tous leurs projets, leurs cahiers, leurs leur travaux euh, à l'heure de chaque repas. Donc euh, on est vraiment choyé Depuis l'an dernier, on a une salle de classe. Ici, c'est la table où est-ce que les enfants s'installent pour faire plutôt leurs travaux individuels. Ici, il y en a généralement un qui est assis là à travailler avec moi. En, un à un, et puis on a un, un fauteuil ici où est-ce que euh, je m'assois entre autres euh, avec mes plus jeunes pour l'apprentissage de la lecture, pour se coller avec un, un bon livre, quelque chose comme ça. Là, ce que je vous raconte, c'est notre routine, c'est notre façon de fonctionner, mais il y a autant de façons de faire qu'il y a de familles qui font l'école à la maison. On n'a pas toujours fonctionné de cette façon-ci, mais euh, à travers les années, on a découvert un peu qu ce qui fonctionnait pour notre famille. Chez nous, j'ai quand même cinq élèves, là. J'ai besoin de structure, puis on a besoin, notamment, de suivre un horaire pour y arriver, pour réussir à faire tout ce qu'on veut faire. Alors, on est peut-être plus structuré que d'autres, mais c'est ce qui fonctionne pour nous en ce moment. Nous faisons l'école, en gros, de euh, la mi-août jusqu'au début mai. J'aime beaucoup avoir fait la moitié de notre année scolaire avant Noël. Euh, quand je commençais plutôt en septembre, puis je suivais un peu plus le calendrier euh, normal de l'école, euh, j'avais souvent un, un creux, là, au mois de février-mars. Euh, J'étais un peu découragée, il fait froid, il fait euh, noir, et puis on est enfermés, puis je suis un peu tannée, puis « Oh! On a juste fait la moitié de l'année! » Donc maintenant, on commence plus tôt, puis vraiment, on essaye de travailler fort à l'automne pour avoir fait la moitié, complété la moitié de notre année avant Noël. Et puis, on a terminé au début mai. Euh, si le contexte le permet, on aime ça faire un voyage en famille euh, pour célébrer la fin de notre année. Nous, on fait l'école quatre matins par semaine, du lundi au jeudi. Le vendredi est consacré à notre journée coop. On appartient à une coop d'école-maison, un regroupement de familles là, qui se rencontrent. On, on est une quinzaine de familles qui se rencontrent tous les vendredis. Et puis, euh, on passe la journée ensemble. On, il y a des professeurs qui sont embauchés pour euh, offrir à nos enfants des cours plutôt euh, de type euh, parascolaire. Euh, bon, peut-être que je pourrais en reparler plus longuement une autre fois, mais c'est euh, une expérience enrichissante pour les mamans, pour les enfants, et puis euh, on apprécie beaucoup nos vendredis. Mais là, je vais vous dire plutôt comment on fonctionne euh, du lundi au jeudi quand on est ici à la maison. Alors le matin, on commence par notre panier familial euh, qui contient les matières qu'on voit en famille. Euh, ce sont des matières comme euh, l'histoire, la géographie, la poésie, les sciences, puis d'autres matières qui varient à travers euh, l'année. C'est des matières qu'on a décidé de faire en famille parce que, euh, de un, si je devais faire euh, des sciences complètement différentes avec chacun des enfants, ça me prendrait énormément de temps et d'efforts, et, et de deux, parce qu'on trouve que euh, ça enrichit vraiment notre expérience d'école à la maison, d'avoir des sujets communs, d'étudier des choses ensemble, de développer des intérêts communs, euh, en ce moment, mes enfants sont vraiment euh, partis sur la Perse antique, là, parce qu'on voit l'histoire de l'Antiquité ensemble et puis euh, euh, ils parlent des armées perses, ils font des dessins sur les armées perses, ils parlent de... En tout cas, donc ça nous permet d'avoir des intérêts, des sujets communs en famille. Et, et puis c'est sûr que quand on va étudier euh, un sujet, par exemple, de science ensemble, ben, je vais pas m'attendre ni à la même compréhension, ni à la même euh, rétention de l'information de la part de mon aîné qui a 11 ans que de la part de mon quatrième qui a 6 ans. Puis chacun vraiment peut aller piger quelque chose d'intéressant pour lui. Et puis peut-être que je vais demander à mon aîné à un moment donné de faire une rédaction sur un sujet qu'on a vu cette semaine, puis je vais demander à un autre de faire un dessin. Donc comment on fonctionne? C'est que de 8h à 8h45, ce temps-là est vraiment dédié pour notre panier familial. Et puis euh, on va lire 2, 3, 4 livres différents, de matières différentes par jour en déjeunant. Notre panier varie à travers l'année. En ce moment, par exemple, en sciences, notre sujet qu'on est en train d'étudier, ce sont les plantes. Mais euh, dans quelques mois, on va avoir terminé les plantes, puis on va passer à l'anatomie. À 8h45, si on n'a pas terminé euh, quest ce qui était au programme pour cette journée-là dans notre panier familial, on le continue euh, sur l'heure du dîner. Des fois, on a besoin de continuer sur le dîner. Des fois, on a tout terminé avant euh, 8h45. Mais à 8h45, je monte avec les cinq plus vieux. Je vais dédier 10, 15, 20 minutes à mon plus jeune euh, à qui j'enseigne. Je vais m'asseoir avec lui individuellement, on va sortir son, ses cahiers, ses, ses livres, et puis euh, en 15 minutes, là, lui il a vu qu'est-ce qu'il a... Il a 4 ans, là. Et il a vu qu'est-ce qu'il y avait à voir pour la journée, puis quand il a terminé, on se tape dans la main et puis il redescend en bas, puis il s'en va jouer avec sa petite sœur. Pendant ce temps-là, mes quatre plus vieux, eux, sont assis à l'autre table et ont commencé leur travail individuel. Donc ici, j'ai des, euh, des filières là, pour euh, Nicolas, Paul, Mélodie, Laurent, Jeanne. Ça dépasse, ça rentre pas dans une filière, mais tous les cahiers... Ils ont besoin, en tout cas pour ce mois-ci, parce que moi je fonctionne par mois, ils sont tous contenus dans leur livre. Donc si je vais dans la filière de Mélodie, par exemple, je vais sortir son petit cahier qui lui dit quoi faire cette semaine. C'est comme ça qu'elle peut être autonome pendant que je travaille avec les plus jeunes. Euh, J'ai pris Mélodie parce que c'est euh, mon élève du milieu, si on veut. J'en ai deux plus vieux qu'elle, j'en ai deux plus jeunes qu'elle avec qui on fait l'école. Donc Mélodie, elle, elle a le 8 ans. Euh, mais elle a quand même pas mal de facilité là, dans les... à l'école. Donc, elle fait sa quatrième année cette année. Euh, ça, j'ai commencé à utiliser ça l'an dernier ou l'année d'avant, euh, quand j'avais besoin que mes enfants plus vieux prennent plus d'autonomie. Puis ça a vraiment aidé. Donc, euh, le dimanche, souvent, je vais prendre quelques minutes pour euh, écrire qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la semaine. C'est un checklist. Donc, par exemple, en calcul, elle doit faire les exercices de calcul mental de 9 à 11, ben, elle a trois petits crochets qu'elle doit mettre dans les cases quand elle en a fait un. Il y a des choses là-dedans qu'elle peut faire de façon absolument autonome. Je vais juste vérifier son travail. Puis il y a des choses que euh, c'est des leçons que je dois lui enseigner, puis elle doit m'attendre, puis elle le sait. Pendant que j'ai travaillé avec Nicolas, les autres ont commencé leur travail individuel autonome. Quand Nicolas, je le renvoie en bas pour aller jouer avec sa petite sœur, ben là, je vais prendre Paul. Avec Paul, peut-être que je vais prendre 30 minutes. Peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend des jours. Ça dépend... Des fois, ils sont super motivés. Ils ont avancé du travail de façon individuelle ou ils en avaient fait plus la veille, puis ça va aller super vite. Des fois, il y a un petit manque de motivation, puis ça prend plus de temps. Mais euh, c'est ça. Je, je passe chacun de mes enfants à la fois, du plus jeune au plus vieux. Si c'est une bonne journée, tout le monde a terminé avant le dîner. Mais euh, réalistement, euh, Jeanne, euh, des fois, je dois adresser certaines matières avec elle en après-midi. Elle a commencé euh, son secondaire cette année, donc elle a un peu plus de travail, puis elle doit quand même régulièrement faire un peu de travail en après-midi. Euh, nos enfants peuvent décider s'ils veulent s'avancer plus. J'ai des enfants qui ont tendance à plus prendre d'avance que d'autres, mais euh, s'il y a une journée, ils ont envie de faire euh, tout leur travail, euh, euh, par exemple, Jeanne de la géographie, toute, son, toute sa géographie de la semaine le premier jour, ben c'est correct, auras moins de travail les autres jours. L'an dernier, on a commencé à instaurer que si tous les enfants sont motivés et ont envie de faire leur travail scolaire en trois jours plutôt que quatre, c'est sûr qu'ils doivent donner un petit euh, un petit coup de cœur pour que ça fonctionne, Ben la quatrième journée on fait une sortie. Certaines semaines où est-ce qu'on a de la motivation pour travailler encore plus fort pour faire une sortie le jeudi. Alors voilà en gros comment on fonctionne pour notre école à la maison ici cette année avec cinq élèves. Euh, si vous avez des questions sur euh, le fonctionnement ou le matériel ou sur n'importe quoi, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de faire d'autres vidéos pour euh, si ça peut aider la communauté grandissante d'école à la maison. Puis si vous aimez ce genre de contenu, ben vous pouvez euh, subscribe à notre chaîne euh, YouTube. Et puis, euh, ben voilà, à la prochaine!